Étudier la consommation de votre appareil est une bonne idée. Mais regardez aussi la tension. En effet, il est très important de bien étudier la consommation de son objet, notamment pour les applications à durée de vie longue sur le terrain. Pourquoi Pas seulement pour choisir la bonne batterie, mais aussi pour identifier les fonctions énergivores qui impactent le plus son autonomie. Le courant de consommation au repos, par exemple, est souvent bien plus consommateur à long terme que la transmission de données. Une étude précise permet d'optimiser l'autonomie et de sélectionner la technologie adaptée. Ce n'est pas tout. La tension de fonctionnement et surtout la tension de seuil de l'application sont également très importantes. Une batterie n'est pas un générateur de tension constante. La tension aux bornes de la pile dépend du courant demandé et fluctue à chaque appel de courant de façon différente suivant la chimie, l'âge de la pile et la température de l'environnement. Votre priorité, c'est la performance. Il faut donc choisir une batterie qui permettra de maintenir une tension supérieure au seuil de l'application et ce pendant toute la durée de vie sur toute la plage de température d'utilisation.